ça y est on est en live ok hello Elix euh, bah déjà hello. je suis super contente de faire ce live avec toi donc, euh, donc merci d'être là c'est cool euh, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui n'ont pas encore euh, la chance de te connaître ok alors hello Mathilde <rire> merci à toi de m'avoir invitée euh, je m'appelle Elixanne de j'ai 30 ans je suis joueuse de tennis professionnelle spécialisée en double depuis quelques années. Je suis actuellement 97e mondiale. Mon meilleur classement était 30, euh, 65e mondiale en double. C'est et... ça. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> et quand j'étais enceinte, j'étais 340e. Euh, et puis voilà. Et puis là, je vais jouer au Romain cette, cette semaine. Cool. Donc il y a un peu de bruit parce que tu as à c'est ça Oui, sûr. je suis désolée. Pour le bruit. Voilà. <rire> Et du coup, qu'est-ce qui a fait euh, que tu as switché comme ça du, du simple au double de... ah, C'est très simple. Euh, J'avais euh, <rire> tout simplement euh, une sorte de blocage en simple en termes d'évolution. Je n'arrivais pas à passer un cap en termes de classement. Euh, voilà, dû à plein de raisons. Euh, voilà physique enfin, voilà, mental physique ou le fait d'être accompagné voilà, c'était pas, pas pas au point donc voilà j'avais pas mal de pas, pas mal de mal à passer le cap des 300 400 et euh, voilà c'était une perte au bout d'un moment c'était une perte d'énergie une perte d'argent une perte de temps et voilà une perte de plaisir surtout et euh, j'avais beaucoup plus de plaisir à jouer le double et, Simple, que je me suis dit que, voilà, que j'allais euh, enfin, gérer un peu mieux la carrière, mais à ma carrière en me focalisant sur le double. Mmh. Et du coup, euh, qu'est-ce qui a fait, enfin, qu'est-ce que tu kiffes plus euh, en double qu'en simple Qu'est-ce qui fait, selon toi, que le plus facile en euh, double Le fait d'être en équipe. Je pense que je souffrais beaucoup de la solitude <rire> quand j'étais joueuse des simples, surtout que j'avais assez rarement un, un entraîneur avec moi donc le sentiment de solitude était encore plus fort quand j'étais sur le terrain et je pense que le fait d'avoir une, une joueuse à mes côtés euh, sur le terrain fait que, voilà, il y a... bah, on se sent mieux tout simplement, c'est dur à expliquer, mais on se sent mieux et, euh, et voilà et puis en dehors, des, en dehors des matchs, en dehors des entraînements, on a une partenaire qui est là, alors c'est pas obligé que ce soit notre meilleure amie ou quoi mais au moins, on sait qu'on va, qu va manger avec cette personne, qu'on va partager la soirée avec cette personne. Donc, il y a des moments moins, un peu moins solitaires que quand on est toute seule sur un tournoi en simple. Et là, bah, à force des choses, on est un peu seule. Quoi. Mmh. Ouais, donc, c'est vraiment ce, ce sentiment d'être en team, d'être soutenu que tu kiffes. Oui, ouais, ouais. et de ne pas... Voilà, avoir, si tu trop, trop, si, voilà, si creuses un trou... Euh, on peut aller, te, on peut aller te, te sauver alors que si tu creuses un trou enceinte, à, à part avoir un entraîneur sur le bord du terrain, c'est assez dur de reprendre de tout seul. Quoi. Mmh. Ok. Est-ce que tu es partie au States aussi Et du coup, euh, coup Est-ce que tu penses que c'est justement aussi le fait d'être partie au States qui t'a donné un peu ça, ce goût, euh, ce goût du, bah, de l'équipe, tu vois de, de Oui, ouais, carrément. Oui, carrément. Ouais, c'est exactement ça. Il y, a, il y a un team spirit en fait qui est cultivé aux US qui m'a fait vachement de bien et en fait ça m'a montré à quel point euh, euh, ouais d'avoir des gens derrière toi sur à côté de ton terrain et qui te soutiennent euh, peu importe ce qui se passe dans ton match, c'est génial en fait. C'est limite vital parfois. Et, euh, et c'est vrai que le, le, la transition du coup US France. Euh, a été un peu dur, c'est vrai que je me suis sentie un peu seule etc., en rentrant euh, quand je devais jouer mes matchs tout seul et ouais du coup le double tu retrouves un peu, un peu ce petit spirit là et, et, et c'est vrai que c'est sympa ça. Mmh. Yes. Et, euh, tu disais que tu avais passé du temps euh, vers la 30 e place en enfin. simple et du coup euh, selon toi qu'est-ce qui a fait que, que tu as eu le déclic d'être de, de top 100 en double de gagner des titres est-ce qu'il y a eu un, un, un truc que tu as identifié, c'était un, un, un shift en termes de mindset qui a fait que d'un coup ça s'est un peu développé pour toi euh, pas, Je ne suis pas sûre d'avoir compris ta question. Est-ce que j'ai eu un chiffre en, en tête fait Un shift en termes de ah, mindset? Ah oui, j'ai compris un chiffre, du coup j'ai mal compris. Euh... Attends, est-ce que tu peux <rire> répéter ta question, s'il te plaît? Du euh... coup j'étais partie sur chiffres et j'avais complètement rien compris, désolé. Ah, est-ce que tu as identifié un... une sorte de déclic ou... ou un shift du coup en termes ah, de oui. par rapport à avant euh, as le fait que Ah ok ok. ouais. Parce que tu as que tu as passé du temps euh, à la 300 e place mondiale en simple et en double d'ailleurs, euh, bah, tu as passé un peu de temps aussi, j'imagine, tu vois. Et, et qu'est-ce qui a fait selon toi que d'un coup, tu vois, tu as, as quand même gagné un titre, tu es, es passé dans le top 100 en double Ouais, alors pour le coup, en double, je pense que c'est d'avoir trouvé une, une partenaire euh, régulière qui a fait qu'on a pu s'entraîner ensemble, euh, avoir un, un entraîneur qui vient avec nous et qu'on partage mmh. et le fait de forcément jouer ensemble, donc tu le connais, etc. Donc tu commences à avoir des automatismes, etc. Et ça, je pense que c'est un bonus vraiment énorme et qui a, qui a joué dans le fait que bah, un peu, ça a été le shift, justement, de ça. Mm. Euh, voilà, Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je ne suis pas sûre. <rire> ça, répond, ça répond. Mais je veux dire après, toi, est-ce que tu as identifié autre chose en termes d'état d'esprit, en termes d'autorisation, peut-être à dire, OK, c'est bah, possible aussi pour moi vois, de, Ah oui Ouais, euh... hmm. ouais, alors c'est vrai, ça a été vraiment graduel en fait, puisque c'est vrai que, en fait, plus tu grappilles des places, et en fait, plus tu te rends compte que bah, c'est possible. <rire> plus tu te rends compte qu'en fait, les, les nanas qui sont un peu devant toi au classement, en fait, c'est pas si euh, monstrueux que ça, ou du moins pas si euh, inatteignable. Mm. Et en fait, euh, contrairement au simple où... Euh, Contrairement au simple, où j'avais euh, pas, pas, pas très souvent côtoyé justement euh, les qualités de grand je j'ai jamais été à des de grand chambre. Mm. Euh, donc, j'ai jamais pu vraiment me dire, « Ok, j'ai ma place. » J'ai toujours fait des ETF, des 15 000 et 25 000. Et, euh, et je pense que justement, alors en, en double, j euh, je suis assez vite grimpée. En fait, ce qui est génial, c'est que grâce au double, en fait, même si tu as un classement un peu moyen, tu peux quand même aller faire des gros tournois. C'est-à-dire que tu peux être 200 et rentrer dans un WPA. Euh, alors que quand j'étais 340, je rentrais pas dans le WPA. Et en fait, c'est grâce à voilà, ça que je me suis dit, ok, en fait, euh, le WPA, je, petit à petit, alors au début, forcément, je me sentais complètement illégitime, étrangère, je me sentais un peu l'intruse, etc. etc. Et en fait, non, je vois les filles s'entraîner, je, je bats une paire qui est tête de série, je passe un tour, deux tours, trois tours, je commence à grappiller un et peu. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ce, petit à petit. Alors pour moi, ça a été petit à petit, hein, où je me dis « Ok, j'ai ma place, je ne suis pas illégitime. Euh, euh, voilà, j'ai passé un tour, donc je suis passer deux tours, j'ai passé deux tours, donc je peux passer trois tours, et ainsi de suite. » Et euh, voilà, en fait, c'est euh, comme ça que j'ai compris, en tout cas, que je me suis dit, OK, c'est possible, c'est faisable, euh, si... Euh, voilà. Et... Euh, et attends, je vais vous dire autre chose aussi. J'ai oublié. Ouais, non, il n'y a, a pas eu de moment vraiment clé, tu vois. Il n'y a pas eu de... OK, un, un shift de ouf, quoi. Tu vois, c'est vraiment du petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et euh, voilà. Et du coup... Qu'est-ce qui te motive encore, tu dirais, à continuer à jouer, à t'entraîner aujourd'hui euh, Alors, je dirais un peu la curiosité, dans le sens où, où je suis curieuse de voir en fait jusqu'où je peux aller. Mmh. Pas forcément parce que je suis persuadée que je peux aller plus haut, bien plus haut, top 30, top 50, tout ça, mais juste un peu me dire ok qu'est-ce que je suis capable de faire, surtout que je suis un peu compliquée dans le sens où je n'ai pas une confiance en moi qui… est énorme ou du pratique assez fragile en fait et euh, donc en fait je peux avoir des jours euh, assez mauvais où je vais, je vais me dire non de toute façon j'ai aucun avenir <rire> comme d'autres jours où je vais me dire Mais non attends vas-y essaye et regarde ce qui peut se passer quoi tu vois sois curieuse et tu vois déjà ne serait-ce que rentrer toxin, je j'y croyais pas euh, la plupart du temps et en fait voilà le fait d'avoir passé un peu cette euh, ce cap donc, je me dis bon ok je me, suis un, je me suis mis une grosse barrière pour. Enfin, euh, j'ai fait un gros blocage sur le top 100. Je, je fais peut-être peut un blocage aussi sur le top 50, mais voilà, rien n'empêche de, de débloquer ça en fait. Mm. Yes. Je te, te, te posé aussi, aussi la question parce que la je me rappelle. De la... des <rire> des <rire> Au moins, on peut sentir euh, l'ambiance de Roland. Grave. <rire> euh, Qu'est-ce que tu lui as demandé Ah oui, parce que je me rappelle qu'on avait, quand, quand on s'entraînait ensemble, je me rappelle qu'on avait fait des tests te rappelle, de personnalité. Ouais. Après, sur tous les gens du club, je crois que tu la seule qui n'avait pas la personnalité euh, compétitrice. Tu vois <rire> <rire> Grave. Et du coup, ouais. je, me, je me dis, qu est-ce qui... Est que toi vraiment, c'est c'est peut-être pas une compétition avec les autres, mais c'est vraiment de toi toi-même, la compétition, vraiment de voir où est-ce que tu ouais. peux aller, de, de pousser ouais, ouais. d'être une sorte de recherche de perfection envers toi-même, même, mais pas forcément envers les autres, de dire je suis la meilleure, etc. Oui, exactement, je déteste euh, me dire euh, lui, enfin, euh, elle, elle, je vais l'écraser, je vais le mettre dans les euh, ça me fait plaisir d'être supérieur à toi, machin, non, mmh. vraiment, ça, je m'en fous, euh, je pas du tout ce qui me drive, en fait, et, euh, et c'est vrai que Putain, je perds le fil de ce que je veux dire à chaque fois, c'est un enfant. Attends, je vais dire un autre truc. Euh... Oui, donc, du coup, ça rejoint un peu cette curiosité. C'est-à-dire que j'ai envie de savoir euh, ce que... de quoi je suis capable, en fait. Parce que Jusqu'à ce, que... jusqu ce que je le fasse, j'y crois pas, quoi, en fait. Donc, euh, mmh. je pense que… Tu as besoin de voir pour croire. Et pour ouais, croire. en ce qui concerne le tennis, oui. Ouais. Okay. Mais ouais, non, mais j'ai toujours pas cette personnalité euh, compétition malheureusement, et je pense que c'est aussi un peu euh, pour ça que c'est cool d'avoir, oui. enfin, euh, ça me convient d'être un peu plus d'être euh, d'être passée en double. Je peux, je pense que je suis plus, je suis plus une joueuse d'équipe, je pense que qu'une qu joueuse euh, solo en fait. Je pense que ouais, ouais. ouais. ouais, ouais je plus ce profil. Je vois Noam Alif qui nous met un petit, un petit émotivisme, c'est cool. D'ailleurs, euh, si vous avez des questions pour Elie, vous pouvez les poser C'est -ce que... le mot, ravi. <rire> euh, et Du coup, la, la question qui me vient aussi, c'est euh, quel genre de partenaire t'es en double Avec ta partenaire, est-ce que t'es celle qui va… Là, plutôt... Encore... Euh... Oui, alors, oui. Euh... J'essaye d'être le plus positif possible. Euh... Je pense que si, par contre... Alors, je pense que je parle pas assez dans le sens où... Surtout quand... quand le match se passe mal ou qu'on perd, etc. Ou que je me sens un peu sans... sans... Comment dire euh enfin sans recours en fait, sans idée, je vais un peu shut down, c'est-à-dire en fait. que je vais commencer à me taire et avoir un dialogue intérieur et, et je vais discuter avec moi-même et, et, en fait, et en fait je me coupe complètement de mon partenaire, c'est-à-dire que je vais, enfin, je vais avoir des discours intérieurs et, au lieu d'avoir une conversation nécessaire avec mon, ma partenaire en fait. Et j'ai eu la chance pour le coup d'avoir une une partenaire qui parlait beaucoup <rire> l'an dernier, l'américaine, qui, qui pour le coup, justement, contrebalançait un peu ce, ce côté un peu hein, trop, euh, introverti, entre guillemets. Et, euh, et du coup, ça, ça permettait de garder une dynamique, euh, une dynamique grâce à elle, de, voilà, une bonne dynamique d'équipe. De Mais par contre, voilà le problème, c'est que quand je joue avec quelqu'un qui est un peu dans le même style que moi, qui, qui parle un peu moins, que ça, ça se passe un peu moins bien, ou un peu moins quand elle se sent moins bien là par contre c'est un peu compliqué du coup j'essaie de le sentir et de m'adapter j'essaierai toujours m'adapter à ma, à ma à ma partenaire j'ai cette capacité je pense de j'espère enfin, je vais pas jouer avec moi donc tu peux me contredire mais voilà j'essaie de, de m'adapter un peu au caractère de l'autre de voir un peu ce qui lui plaît ce qui lui plaît pas quel, quel, à quel type un peu de, de dynamique elle va elle va répondre quel type de dynamique qu'elle n'aime pas, le genre de mots qui lui parlent, les le mots qui ne lui parlent pas du tout et qu'elle a pas envie d'entendre. Euh, voilà, et euh, voilà, j'essaye de, voilà, de, de créer un peu en fonction de ce que je sens. Après, je peux, je peux aussi. On, peut, on peut parler et demander ce que l'autre a envie d'entendre, etc. Mais... Voilà, donc je ne je dirais pas que j'ai une personne. Hein. C'est difficile de me décrire parce que j'essaie je, de m'en et aussi de moi de, de faire en sorte d'être une bonne partenaire pour l'autre. Hmm. D'ailleurs, être, être, être, être une bonne partenaire, c'est pas toujours euh, soutenir l'autre, parce que du coup, ça, ça me rappelle une, une, une anecdote assez tout balle. C'est peut-être parfois on se dit Bon, bah, être, être une bonne partenaire, c'est voilà, dire aller. Tout ça. Parfois, c'est la même c'est quand tu sens que l'autre ne te donne pas le meilleur hein, de, de, de ce qu'elle a donné aujourd'hui, tu vois. Attends, il s'est passé quoi cette tout balle Je me souviens. Un peu. Sur la, je crois que c'était en demi-finale. Euh, quand quand j'avais enfin, fait une, une, bonne une bonne intoxication alimentaire, tu te rappelles ou pas de Oui, oui, oui. Et qu'on et qu est mené genre en 7 4 1 et puis là, euh, moi je suis en train de lâcher, tu vois Et puis là, on est au fond de côté, et puis je sais plus ce que tu me dis, mais tu, tu, tu me challenge tu me bien quoi et puis derrière, euh, on a remonté le match et puis on gagne au superstar 3ème. Je crois, crois qu'on venait 9-2, on se fait remonter et puis après on gagne. Et ça, c'était coup... la finale, c'était la finale. la finale, hein, ouais. c'était la finale du, bah, du 25 000 d'ailleurs. Tu as dit que jeter quoi Je pas entendu ça. J'étais challenger. Ah, c'est challenger Ah ouais. Je n'avais pas, ah, pas le souvenir que fait ça. Ouais. Et non, non. Je me souviens de l'avoir fait avec quelqu'un d'autre aussi qui était en train de lâcher. Ouais. mais c'est c'est quelque chose pour le coup tu vois alors je me suis permise avec toi parce qu'on se connaît bien et malheureusement je pense que euh, parfois je suis un peu un peu timide et je, je me serais peut-être pas permis avec quelqu'un d'autre euh, avec qui j'aurais joué pour la première fois ou... d'où l'importance de se connaître en fait et d'où l'importance je d'avoir une, une partenaire régulière euh, c'est voilà tu peux te permettre de faire des choses que que tu permettrais pas un temps normal avec une fille euh, que tu avec qui tu joues pour la première ou la deuxième fois quoi. Ouais, non mais je me rappelle des temps parce que c'était intéressant parce qu'à un moment, moi, je me dit bon, je suis malade, euh, j'avais je... Je l'impression de donner mon max, tu vois, et pour autant, le fait que tu m'étais ah, c'est Ok, maintenant, je me souviens. maintenant, je me souviens. Ouais, ouais. Souviens, ouais. ouais, ouais. Non, mais t'as raison, t'as raison. Oui. Je suis d'accord. Ouais. Ok, et du coup, euh, est-ce que tu as encore des, des rêves euh, en double ensemble je ne sais pas, mais, mais plutôt en double, j'imagine. Euh, Aujourd'hui euh, Je ne parlerai pas forcément de. J'aime pas trop ce mot rêve. Euh, je ne dis jamais et ça ne me parle pas du tout. <rire> et pour moi, le mot rêve a une consonance un peu euh, euh, intouchable, dans le sens euh, irréalisable. Mais euh, objectif, du coup, est-ce Est que ce serait l'autre mot Ouais. Ok. Alors, objectif, eh bien, écoute, euh, top 50, ce serait génial parce que quand tu es top 50, tu. La porte, euh, la porte est ouverte sur strictement tous les tournois. Et, euh, et euh, voilà, et en fait, euh, je pense que ça fait une grosse différence en termes de programmation. Donc, tu sais que tu vas rentrer sur tous les tournois, donc tu sais par avance quel tournoi tu vas jouer. Et ça, c'est un luxe, entre guillemets. Ouais. Euh, et puis, c'est beaucoup plus facile de trouver des partenaires, des partenaires régulières quand tu es top 50, parce que les filles, forcément, sont plus intéressées par toi elles ont envie de rester avec toi, si ça se fait bien. Donc voilà, top 50, c'est un cap assez sympa et, et forcément si tu rentres dans les grands chaînes, donc, euh, donc tu es assuré de jouer les quatre meilleurs tournois du monde, ça c'est génial. Quoi. Parce que quand tu es, es au-delà de la 50 e place en double, tu vas pas assuré de jouer les grands chaînes 60, oui, au-delà de 60, 65, il euh, faut trouver une partenaire qui soit... Euh, <rire> no, ouais. euh, quand tu es au-delà, ouais. au-delà de 70, on va dire. au delà de 70, tu as moins de, moins de certitude. Euh, entre 50 et 70, euh, voilà, il faut, faut que tu fasses attention avec qui tu te mets. Parce que voilà, si tu as une partenaire qui est pas assez bien placée il se peut que vous soyez un peu en dehors. Donc, top 50, ouais, c'est que assuré d'être safe. Il y a madame qui est juste là. Allez, -y. Allez -y. <rire> <Elle> est parti. <rire> Hello Rafa, <coughs> Ok, il y a une question de Tyne. Euh, comment vous faites quand le match est interrompu et que vous ne jouez pas le même jour pour rester concentré, pour reprendre le match après une nuit de sommeil, c'est la question de Tyne. Euh, comment est-ce qu'on va se concentrer après une interruption plus, c'est ça du, De la veille pour le lendemain Ouais, c'est ça. Euh, déjà, je trouve qu'on ne l'aborde pas de la même manière. Si on est menait ou si on mène, euh, je pense que si on mène, c'est chiant de se faire inter interrompre. Enfin, pour ma part, en tout cas. Moi, j'aurais beaucoup de frustration à être interrompue euh, pendant, pendant un match où je mène. Donc, je pense que là, il faut justement bosser pour enfin euh, voilà pour pas gamberger, pour pas se dire ah, pour pas laisser euh, la frustration se gagner en fait. et si, si c'est le, le, le, le scénario inverse euh, euh, je, je sais pas je pense franchement qu'il faut faut se visualiser euh, renverser la situation inverser la situation forcément enfin idéalement faire le point avec son entraîneur ouais. Enfin, là, discuter un peu de ce qu'il va falloir mettre en place pour regarder la situation et, et visualiser euh, le faire. Voilà. Mmh. Et, après, j'ai rarement été interrompue par la pluie euh, la veille pour le lendemain. Donc, euh, je n'ai pas de réponse tout faite pour ça. Vu que tu as un relan flou, je vais. Oui, c'est vrai. C'est parfait. <rire> ok. Et euh, aussi. Euh... Est-ce que tu as déjà commencé à penser à ton après-carrière, à ce que tu as envie de faire après? Et du coup, comment tu vas peut-être arrêter et puis toutes ces tout, tout, tout, tout. Je pense tous les jours. <rire> ouais. J'y pense tous les jours. Et à chaque moment où j'ai un moment de moins bien et je ne me vois pas continuer, je commence à penser un peu à ce que j'aimerais faire, à l'après, etc. Euh, voilà, alors après, il y a encore beaucoup de questions, soit parce que je pense, que je sais ce que je vais faire. Il y a encore pas mal de questions sur euh, me... voilà, le domaine dans lequel j'aimerais être... Euh, je, je, je me connais très mal, en fait, dans le ce... sens où je ne sais pas dans quel domaine je, je pourrais me sentir bien. Mais... Ouais. Pas... Oui, c'est pas mal de questions. J'y pense carrément tous les jours. Parce que je... Mais après, voilà, plus de, je me pose plus de questions que, euh, que euh, une planification précise de ce que je ferais. Mmh. Ouais. être dans, dans l'environnement, tu me parlais de ça. Ouais, ouais, ouais. Je me, je, je me verrais super bien bosser dans un truc qui a un lien ouais, avec la protection de l'environnement, développement durable, écologie, tout ça. Ouais. Parce que j'ai une grosse envie de. Euh, bah, c'est un peu mieux, mieux de dire, mais de, de rendre ce monde un chouïa meilleur, et faire en sorte qu'on puisse vivre sur Terre le plus longtemps possible. Et ouais, non, non, tout ce qui est écologie me touche beaucoup. Et c'est voilà, s'il y a un truc dans lequel je me vois me lever tous les matins en étant contente d'aller bosser, je pense que c'est voilà, un truc qui a un lien avec l'écologie. Oui il y a le speaker qui parle ça dit quoi il y a le speaker qui parle vraiment, euh, ouais en fait elle appelle les, les voitures qui hein, partent euh, ok euh, est-ce que, est que tu sens que euh, est-ce que tu sens que ton identité là, est encore très liée au tennis ou est-ce que pour toi ce serait plus de pas faire un job je suis un peu le sujet, et puis je sais que c'est aussi le cas de beaucoup d'athlètes euh, mmh. qui sont très à ce qu'ils font, c'est un peu comme une petite morte, le fait de passer à autre chose. Est-ce que toi ça fait peur ou est-ce toi Grave, petite... grave, grave. Je sais que je suis vachement attachée à ça et c'est une des raisons aussi un peu. Euh... Enfin, c'est une des choses qui me fait un peu peur pour l'après, mmh. de perdre un peu ce, son statut, euh, et puis enfin voilà, ce on se sent un peu spécial en fait, dans le sens où on fait quelque chose un peu d'exceptionnel. Et c'est vrai que c'est agréable, en fait, de voir chez les gens, c est, c est pas une admiration, mais... Enfin, voilà, l'étonnement dans leurs yeux, leur surprise, et voilà, l'intérêt dans leurs yeux de se dire, ah, ok, j'ai en face de moi une joueuse professionnelle de tennis. Enfin, voilà, on se sent un peu exceptionnel, un peu spécial. Et ça, je pense que c'est quelque chose... Enfin, c'est un truc un, un peu dégo, hein, forcément, je pense, mais je pense que ouais. c'est... Voilà, le, le truc qui va être difficile à lâcher, c'est de se dire, OK, bah, je ne pourrais plus dire, euh, <rire> je suis actuellement joueur de tennis professionnel, quoi, tu vois. Et euh, t'as l'impression de faire une croix euh, sur, euh, sur tout une fois que tu arrêtes le tennis, alors que non, enfin, c'est un peu raisonner comme ça, parce que tu l'auras été, et ça ne se passera jamais de ton, de ton CV, de ton passif, de, de toi, quoi. Mm. Mais, euh, mais pour tout dire, en fait, le Covid, justement, euh, le... le le Covid m'a un, un peu ouvert les yeux là-dessus, dans le sens où je me suis rendu compte que le tennis n'allait pas forcément me manquer, dans le sens où euh, je, je, voilà, je vivais très bien le fait de, de ne pas jouer au tennis, le, le fait de ne pas partir en tournoi, je vivais très bien... Voilà, la vie sans tennis, en fait. Et euh, Après, bon, c'était différent, parce que j'étais encore euh, officiellement sur le papier, je de tennis professionnel, mais mais voilà le fait de ne pas euh, voir tennis manger tennis euh, vivre tennis à tous les jours sais que euh, bah, je me rendais compte en fait que tout, tout se passait bien tout allait bien et que ça me manquait ouais. pas que j'en ai pas besoin pour me sentir bien et que, et que voilà donc, euh, grâce à ça je me suis dit ok en fait je pense que voilà, ça va, je pense que je vais, je vais gérer ça va ça va bien se passer mmh. yes. donc du coup ça t'a rassuré un peu là dessus Ouais, ouais, ouais, je me suis dit que, ouais, voilà, que le tennis n'allait pas manquer. Que... Voilà. Mais encore une fois, je pense qu'il y a aussi cette partie, euh, cette partie un peu égo, dans le sens où okay, bah, je dirais plus que je suis joueuse de tennis professionnel et, et j'entendrai plus oh, « c'est super mmh. tu vois !» Ce genre de petits ouais. mots qui, qui flatte un peu ton égo. Ouais. Et pour autant, quand, quand tu as appris après le confinement, c'était assez fluide de, bah, de revenir dans… Euh, dans tes routines, dans, dans tes habitudes d'entraînement, etc. Est-ce que c'était facile, tu me demandes est-ce que c'était ouais, est fluide, justement, de, de passer de ce confinement où tu t'es un peu... Euh... Bon, oui, C'est ouais. tellement progressif que oui, parce que je ne suis pas passée de euh, confinée à euh, m'entraîner 3 heures, ou 4 heures par jour euh, directement, mais en fait, c'était un break qui m'a fait vachement de bien, et ça m'a fait respirer... Euh... Comme jamais j'avais respiré avant, en fait c'était un break, je pense que qui m'a fait vachement bien et je suis repartie ensuite euh, avec grand plaisir m'entraîner, avec grand plaisir partir en tournoi. Euh, alors que ce n'était pas forcément le cas avant, mais parfois bah, voilà, j'avais pas envie de partir à m'entraîner, pas envie de partir en tournoi, ça me faisait chier enfin, voilà, d'enchaîner en, les tournois. Et euh, voilà, du coup, euh, la, la, le, le confinement euh, m'a vraiment fait <rire> du bien en fait. On, au mental, au moral, et voilà le fait d'avoir posé vraiment rangé la valise que j'avais pas rangé depuis euh, des années dans mon, dans mon placard. Là, je l'ai rangé pendant un mois et demi dans le placard, et, et ça, ça faisait bien quoi. Donc, euh, donc, ouais, ouais, j'ai repris mes habitudes, ma routine parce que j'avais euh, du plaisir à les retrouver. En fait, j'avais du plaisir, j'étais contente de rejouer de, et voilà, de repartir sur un rythme de tournois, etc. Et j'étais fraîche dans la tête. Quoi. Mmh. Cool. Mais ouais, je te pose aussi cette question, question d'identité parce qu'on est en train de préparer une formation, nous, avec l'académie, là, pour aider justement les sportifs à faire cette transition, tu vois, de, entre guillemets, petite mort qu'on qu peut parfois ressentir en tant que sportif quand tu es justement admiré depuis toujours, que ton identité est vraiment câblée à ce que tu fais et à tes résultats, à vraiment, te, te concentrer justement sur les et l'important des femmes. Pas... Et du coup, se là dessus, et puis pour faire en sorte que les talents que tu as acquis pendant ta tu puisses les transférer dans ta nouvelle vie, quoi, tu vois, et puis que ce soit ouais. fluide et que ce pas vraiment le truc du de... Bah, de, de néant, quoi, tu vois. Mm. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent prendre rendez-vous avec nous par rapport à ça, je mettrai le lien dans le chat. Ok, cool! Euh, maintenant, Elix, euh, comment tu te sens par rapport à Roland qui arrive? Euh, moi, tu te sens comment à la fin de tes matchs? Euh... <rire> bah, un peu tendu, un peu stressé. Euh... Je ne sais pas, il y a toujours une petite partie de moi qui. qui sent un peu. Euh pas légitime d'être dans un grand film, dans le sens ou du moins, euh, voilà, pas comment dire, pas à l'aise, euh, pas enfin, voilà, c'est que, ben, enfin, je pas, j'ai joué beaucoup de grands films en fait et, et voilà, je, je sentais que j'ai encore euh, ma place vraiment euh, dans, dans ce genre de, de gros tournoi en fait, donc il voilà, y a un peu de stress lié à ça. Et, euh, et l'envie de bien faire, en fait, l'envie aussi d'honorer euh, la wildcard que, que la Fédé nous a donnée. Donc, euh, donc, il y a un peu, de, un peu de tension, enfin, pas de tension, mais un peu de stress par rapport à, à ça, à bien faire. Et euh, ouais, voilà, mais ouais, principalement, voilà, un petit stress euh, par rapport au fait que... Ouais, l'événement voilà. en fait l'événement que je trouve euh, que je trouve un peu un peu trop gros <rire> pour pour mon calibre en fait, par mmh. parce que du coup tu te compares aussi avec d'autres joueuses que tu perçois mieux que toi c'est ça et tu ouais. Sens... Mmh. ouais exactement je vois je vois toutes les autres joueuses qui sont habituées maintenant qui font des enchaînes depuis des années et des années euh, et que tu les vois enfin voilà et quand tu les croises dans les couloirs ou quand tu les vois s'entraîner euh, quand tu regardes leur... Ouais, alors, body language, tu sens qu'elles ne enfin, voilà, qu se posent pas de questions, qu'elles sont là, qu'elles sont assez bien dans leur basket. Et tu te dis, euh, tu te dis bah, ok, bah, moi, je suis en train de me poser mille questions à la minute, de savoir si j'ai bien la place ici, euh, de savoir si je vais faire un bon entraînement, de savoir si euh, je, vais, je vais faire un bon match euh, au premier tour, euh, etc. Et en fait, elles sont juste en train de... <rire> enfin, dans leur tournoi, et basta. Tu n'as pas l'impression qu'il se passe des trucs dans leur tête même si je pense que vraiment on a toutes beaucoup, on a toutes, beaucoup de choses qui se passent dans la tête, mais tu vois, elle transpire pas, tu vois, le stress ou quoi que ce soit, tu vois, au contraire, elle transpire le calme, le, le fait d'être posée, tranquille. Et voilà, ça, ça, ça, peut être aussi un peu. Enfin, voilà, si tu te compares à ce genre de fille, ouais, c'est peut-être ouais, qu'elle le cache bien. Ouais, je pense, je pense qu'il y a un rôle qu'elle joue quand ouais, même. Ouais, je pense aussi que ça. Et peut-être aussi, ouais, je pense qu'il y a peut-être que certaines filles, euh, peut-être euh, peut l'identité vraiment de, de se dire, ok, d'avoir intégré au coup de profond de toi, que c'est normal d'être là, que tu as ta place, et, euh, et vraiment que ce soit fluide, quoi, entre, entre qui tu ouais. es, ce que tu fais, ce que tu as, et puis, que ce soit normal, ouais. vraiment, pour l'inconscient, de performer à Roland, ou quoi. Ouais, grave, grave, grave. Hmm. Bah, déjà... Merci de partager ça parce que je pense que ça peut aussi rassurer d'autres joueurs tu vois, qui disent ah, peut-être que moi je suis, je suis seule avec mes blocages, je suis seule à me poser mille questions, etc. Donc c'est cool que tu partages parce que souvent c'est ouais. qu'on bah, qu ne partage pas en fait, qu'on dit « ah mais peut-être que je suis la seule à avoir ça, etc. » Et du ouais. coup ça aide parce que du coup je trouve que ça, que ça entretient un peu de la honte entre guillemets là-dessus. Ouais, et, et je pense qu'on vit tous euh, plus ou moins à notre niveau donc euh, c'est donc cool. Euh, s'il ouais. y a des jeunes qui nous regardent vois, qui jouent au tennis qui disent ah mais Madison euh, elle a Roland Garros parce qu'elle a zéro peur d'être à Roland Garros mais si même, même Roger je pense, pense qu'il a des peurs aussi avant de jouer donc ouais euh, c est, c est normal. grave, ouais. grave c'est clair je, oui tout le monde a son propre niveau à ses propres craintes à ses propres peurs ses propres pensées négatives et, et euh, ouais mais on ne le voit pas. Quoi. Enfin, après, on le voit plus ou moins selon les niveaux. Et je pense que justement, les meilleurs, ils ont cette capacité à, à, à jouer un rôle de temps en temps. Enfin, parce que parfois, il faut se forcer à jouer un rôle. Pour, enfin, voilà, tu vois, le, le fake it till you make it. Quoi. Et euh, voilà, je pense que c'est ce qui fait aussi un peu la différence entre les meilleurs et les moins bons. Mmh. Yes. D'ailleurs, s'il y en a d'autres qui se bah, qui sentent aussi de poser des questions, etc., vous pouvez prendre rendez-vous et... Euh... Et on va vous, bah, vous aider là-dessus, pour euh, apprendre justement à comment devenir confiant et serein en compétition, et justement, euh, gérer un peu cette peur d'échouer, cette peur de regarder les autres, cette, cette peur de ne pas être victime, etc. Et souvent qu'il y ait justement une comparaison avec, avec d'autres. Et puis, et puis aussi, on peut se comparer même, même bah, comme tu disais, Elix, à l'événement lui-même, genre de se dire, bah, le bar Roland-Garros, bah, c'est plus grand moi en fait. Et... Mm. Et justement, peut-être inverser le truc de se dire, bah, c'est normal pour moi de performer à Roland, c'est normal pour moi, je mmh. bosse du coup, c'est normal pour moi d'être là. Et... Mmh. Mmh. Et puis, moi aussi, c'est un des deux qu'on fait avec les, avec les sportifs qu'on accompagne, c'est de, de se projeter dans, dans 5 ans, tu vois et puis te dire, OK, dans, dans 5 ans, imagine bah, la Ellison dans, dans 5 ans qui est peut-être euh, top 20, tu vois, et comment ce serait pour elle de, de, de, performer, euh, de, de performer à Roland en 2000. Euh, 2027, euh, tu vois, et puis après, non, <rire> ok, bah, là c'est normal pour moi d'être bonne ici parce que si je 20 un, on ans, bah, pour moi c'est normal d'être bien ici, quoi, et puis je suis sur sur juste ouais. de puis J'avais euh, ah, bah, jamais pensé à ce schéma de, de pensée. Ouais, c'est assez puissant. Bien. Tu te tu, tu visualises dans le futur et après tu. Il va te ah, c'est ah, pas mal. Qui est-ce que j'ai besoin d'être pour. Euh, pour être cette personne, justement. Mmh. C'est bien. Mmh. Ah oui, c'est bien. bien. Ouais, bah, Je dirais si ça si, si, si t'a aidé. Euh, mercredi c'est ça, dans le premier match. <rire> oui. <Ouais. rire> cool. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager, euh, justement, qu'on finisse euh, Alors, attends. <rire> J'ai la pression. carte blanche. Carte blanche. Euh... Non, bah alors, enfin, toi, j'imagine que le thème, enfin, le thème global, c'était un peu le mental euh, dans le sport, etc. Mais, euh, écoute, non, alors si je dois juste euh, parler d'un truc, est parce que j'en parler parlé aujourd'hui, et en fait, euh, elle, elle est beaucoup critiquée, et mais moi, je la, bah, comment dire je l'admire un peu pour, pour, pour ce qu'elle a dit euh, enfin, voilà, par rapport à la santé mentale des, des sportifs. Ouais. Et en fait, pour le coup, elle, alors, je, elle est vraiment critiquée. Donc, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, machin. Est-ce que c'est un rôle qu'elle joue Est-ce que c'est -ce est marketing ou quoi Mais, mais je pense qu'elle met quand même le doigt sur un truc très, très intéressant. Tu vois, par exemple, elle, enfin, voilà, elle dit avoir une personnalité pas du tout compatible avec... avec avec sa célébrité, avec le fait d'être tout le temps sur le devant de la scène, tout le temps sous les projecteurs, sollicité par les médias, etc., etc. et Du coup, enfin voilà, forcément aussi on parle beaucoup d'elle parce qu'elle fait partie des meilleurs. Et voilà, elle, elle dit juste être ben, voilà, c'est limite, elle est pas malheureuse en fait de tout ça. Et, et voilà, je trouve ça juste super intéressant de voir en fait que, que c'est pas parce que tu es... Que tu as du succès, que tu es, que es le meilleur de ta, de ta discipline, que tu es riche, que tu as toute l'attention sur toi, que tu as des sponsors de fous, des partenariats de fous, que ben tout va bien chez toi en fait. Et, et, que, tu, et que tu kiffes en fait. C'est vraiment pas parce que tu as tout ça que tu kiffes. Et, euh, et c'est peut-être mon goût en fait. Et, et j'ai adoré ça. Alors c'est pas que moi-même je le vis parce que j'ai n'ai pas sa célébrité à elle ou quoi que ce soit. Mais... Je trouve ça juste super intéressant et parce que je le, je, je le conçois à 100% dans le sens où moi aussi, je pense avoir un peu, un, être un peu, un peu mal à l'aise avec ce côté célébrité après-mise en avant, etc. Et en fait, je pense qu'on n'en parle pas assez et j'aimerais vraiment bien savoir parce que pour le coup, moi qui pour le coup, vois un peu les joueurs de près et tous les meilleurs qui les vois de près tous les jours dans les, dans les WTA ou les prochaines, ça, répit, ça, répit, ça ne respire pas du coup le bonheur en fait. <rire> et c'est pour ça que je me dis bah, je pense que ce que vit Osaka, il va y en avoir un d'autres qui le vivent aussi. Hein. Tu vois, et, euh, et on n'en parle jamais. Et, et je trouve ça dommage en fait on se voile un peu la face ou alors on veut jouer à celui qui est de euh, plus fort en disant rien, en se plaignant pas, en disant rien de négatif. On, voilà, on s'interdit en fait de, de parler de ça et je pense que c'est tellement important et, euh, de, de se donner le droit euh, voilà, de ne pas se sentir euh, heureux dans ce que tu fais et de ne pas se sentir euh, en, en harmonie avec euh, tout ce que le circuit euh, demande. Et, euh, et voilà. enfin, ouais, je voulais juste euh, parler de ça parce que enfin, je trouve que c'était assez, euh, assez populaire comme, euh, comme sujet ces derniers temps. Euh, avec enfin, voilà, Osaka et, et, et ses discours un peu sur, sur son mal-être. Ouais, carrément, il faut t'encourager aussi de le, de, le faire en, de le faire en public, tu vois, parce que c'est un truc, euh, pas dans, surtout dans le monde du sport, qui est vachement sur euh, ne pas s'écouter, euh, tu vois, de s'entraîner dur, du coup, tu, bah, de te couper un peu de ses émotions, de ses sentiments. Et ouais. que, euh, voilà. Même il y a, tu vois, il y a, il y a cinq ans, le fait d'aller voir, voir, un psy ou un en préparateur fait, mental, c'était genre, ah mais t'es en fait, tu vois. Et je pense que ça a changé, tu vois, euh, l'approche par rapport à ça. De plus en plus de, de joueurs en parlent, tu vois. Mais en fait, c'est juste une preuve d'intelligence que de bah, se rendre compte que, bah, que t'as des, des besoins, que t'as des manques aussi, ouais. et, et que t'as envie d'aller plus loin. En fait, c'est une envie bah, de les performer. Ouais, grave. Et donc, euh, moi, j'aurais je, ouais, je, envie, tu vois, d'un monde sportif où, justement, c'est plutôt l'inverse, tu vois, que, que les gens soient, soient fiers, justement, de faire ce travail-là sur eux. Mmh, grave. Ouais. grave, grave. Ouais, c'est clair, ouais. c'est clair. Et ouais, je, dis ça, mmh. je dis aussi ça parce que je trouve que... Alors, je, je parle des filles, parce que les mecs, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais l'ambiance au WTA, c'est... C'est vraiment pas ouf, quoi, dans le sens où il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de social, il n'y a pas de a pas de, pas rien de spécial. Tu vois, les filles sont sont plus dans leur coin, elles ne se mélangent pas. pas. Le ouais, ouais, ouais, carrément. Alors, du coup, il y a un truc intéressant chez les jeux de double, c'est qu'il y a une solidarité euh, euh, un peu chez les filles de double, parce que les filles de double euh, ont un peu moins de moyens, sont un peu moins suivies euh, et du coup, les filles de sont généralement un peu plus seules. Et, et par conséquent aussi, parce que c'est des filles de double, bah, elles ont plus tendance à se mélanger parce que bah, tu as un peu plus besoin des autres, globalement parlant, tu vois, tu, tu parles un peu plus, tu t'ouvres un peu plus aux autres. Et, ouais, et du coup, bah, ouais, les, les seules bonnes, très bonnes copines que j'ai sur le, sur, le, sur le circuit de WTA, c'est 95% des de, de douve, en fait. Ouais. Et, euh, et voilà mais sinon si tu, tu observes les choses simples elles sont chacune de leur côté et ça se mélange assez peu même même chez les filles qui sont du même d'un même pays tu vois ça se mélange assez peu et, et voilà ça sourit très peu ça rigole très peu <rire> voilà alors moi pour ceux qui aiment bien euh, qui aiment bien déconner qui aiment bien euh, ben, voilà, qui a un peu besoin de ce, de, ce, tu vois, de ce contact un peu humain en tournoi, surtout quand il se passe des trucs super stressants tous les jours, quand tu te lèves tous les jours pour jouer un match, de, enfin, de, de lâcher prise avec quelqu'un, de déconner, etc. Ben, non, ce n'est pas, euh, pas avec les autres filles circuit que tu vas faire ça. C'est vrai que même si on ne peut pas décoller des fusées, c'est quand même stressant. Euh... <rire> oui, <Ouais. rire> ouais, que... dans, ton, dans ton monde à toi, c'est stressant. Ouais, parce que mais je pense aussi que c'est stressant parce que on est vachement, on est aussi vachement identifié à ce qu'on fait et je pense qu'il y a beaucoup de notre valeur aussi qui est qui est, bah, qui est en jeu là-dedans. Euh, ouais. J'ai beaucoup de joueurs et c'est ça qui fait aussi les, bah, les montagnes russes un peu émotionnelles que peut vivre. Ouais. Donc à, à, à prendre du recul là-dessus et ne plus s'identifier à ce que tu fais mais plutôt à... Bah, à à, à tout en train de vignes à travers ça, mmh. c'est moins. Ouais, mais non, ouais. mais c'est partager parce que je pense qu'il y, qu y a beaucoup de fantasmes autour des, autour des grandes flemmes, autour des top 100, autour des, ouais. des, des tours ou machin, et, que, et en fait, de dire c'est pas tout gros, c'est pas, en fait, tu euh, es arrivé, tu es arrivé, voilà, tu n'as bah, plus aucun ouais. inconvénient. Non, c'est vraiment, euh, je pense que t'as des inconvénients à la hauteur, euh, à la hauteur euh, à la, bah, la, que t'as as eue, va bah, bah, être là. C'est clair. Ouais, c'est cool parce que je pense qu'avec qu Instagram tout ça je pense qu'on fantasme beaucoup tout ça <rires> clair. Que, euh, ah ouais Instagram euh, amplifie encore plus le côté enfin euh, ouais. euh, idéal du, du joueur tennis a ouais. bon. du coup il y a ma, sauf que tu te compares à, à un truc qui est pas vrai déjà tu compares toi toute ta vie entière à une, te vois, te t es t es une photo oui, c'est clair. C clair. Euh, il y a Jean-Baptiste Fort, il nous met, c'est parce qu'il y a de la compétition dans l'équipe. Euh, je ne sais pas de quoi il parle. Tu parles de la de l'équipe euh, de l'équipe des joueuses, Jean-Baptiste? Je que... Parce qu'il y a la compétition dans l'équipe. sûre de comprendre ma, pas. La, question. la compétition entre les joueuses, bah oui, j'imagine que, que c'est ça. Que Ouais, et je pense que c'est ouais, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu plus féminin de, de pas trop faire la part des choses en fait. Et, euh, non, pardon, de faire la. Oui, bref, en gros, voilà, une fille, une fille chaque fille qui présente à son nom est une potentielle adversaire, donc donc euh, voilà, enfin, se ferme complètement à tout ce qui est tout ce qui n'est pas dans leur team à elle. Quoi. Mm. Je trouve. Hein. Après, bien sûr, il y a toujours des exceptions, hein, des filles très cool. Ouais. très ouverte sur les autres. Il y a toujours des effessions, mais globalement, c'est l'ambiance que moi je ressens, que moi je vois de mon œil à moi et, mmh. et de, de mon jugement mmh. voilà, que je fais sur, sur, un circuit, enfin, sur un circuit que je trouve assez, assez rude. Mmh. Ouais. D'ailleurs, une fille comme Barty, je trouve ça dommage qu'elle arrête arrêté parce que moi, mmh. même a... si elle clair. a l'impression qu'elle mmh, est euh, super pratique avec ça. Mmh. C'est clair. C'est clair. Ouais. Yes. Ah oui, il dit, euh, genre, vous êtes une équipe, mais il y a quand même une compétition entre vous pour être la meilleure. Et puis, parfois, on voit l'émotion la connexion comme une faiblesse. Oui, parce que oui, c'est vrai qu'il y a, qu a peut-être aussi cette, cette peur aussi chez les joueuses de dire, OK, euh, euh, si je fais copine-copine avec quelqu'un, peut-être que demain, je serai sur le coup contre elle. Et peut-être que si je me livre trop avec elle, peut-être qu'elle peut qu va l'utiliser. moi, ouais. C'est aussi la, la ouais. peur, j'imagine. Mm. Oui, non, c'est vrai. vrai. Yes. Et bien, bah, du coup… Euh, on parlait d'Instagram en mal, mais aussi ceux qui ceux qui veulent supporter euh, <rire> ceux qui veulent supporter Elixan, ils veulent la suivre oh sur un... Instagram. <rire> un... <rire> C'est un nom qui est vachement uh, vachement atypique. Donc comment tu peux avoir ton, ton pseudo qui est juste ton prénom Oui, je l'ai bloqué très tôt. <rire> C'est cool. Donc, euh, donc allez tous suivre Elixane sur Instagram et on lui envoyer lui du soutien uh, pour Roland Garros. Merci. Oui. merci. Oui. merci. Euh, écoute, Elix, si c'est euh, ouais, le meilleur du pour, pour Roland. Euh, merci beaucoup. Fais-toi plaise. Ouais, bah ouais, du coup, ouais. <rire> c'est le maître mot, ça. Ouais, et, euh, et puis enjoy, quoi. Bah merci, merci. je vais tâcher. Yes, il faudrait avoir un objectif commun, ouais. intéressant Jean-Baptiste. Ouais. D'avoir un objectif commun entre les joueuses. Mmh. Car, carrément. Bah, L'objectif commun, c'est bah, de développer le tennis, euh, le tennis féminin, C'est ce que je vois déjà. Mmh. Yes, il y a Fran François Chiquel, c'est toi plaisir. Bon, écoutez, mmh. si vous avez mmh. des questions, les amis, on va, on va s'arrêter là. Et puis, euh, et puis Elix, euh, bonne chance pour, euh, pour Roland. Oui, merci amis. beaucoup. Yes. Merci beaucoup. Bonne soirée à, à tout le monde. Ouais. Ciao, ciao. Bonne Ciao, ciao, ciao.